Nous vous connaissons depuis 2014 grâce à, à l'UDAF hein, qui a organisé, grâce à vous, une, une, une conférence autour de, de, de l'argent et puis des relations euh, intrafamiliales. Tout à assez, Tout ce oui. que ça sous-entendait. Mm -hmm. D'où notre idée pour cette journée à TDI, euh, l'argent entre contraintes et liberté de vous solliciter L'argent au cœur de nos relations, au cœur de la circulation, au cœur des échanges monétaires. Donc, mm -hmm. Madame Prieur, vous êtes toutes trouvées et le bien fondé de, de notre démarche trouve ici son, son point d'orgue, puisque nous sommes ensemble. Merci en tous les cas de votre confiance et de cette réinvitation qui me fait un grand, grand plaisir. Nous allons bavarder ensemble de ces questions profondes et essentielles dans notre société et dans nos familles aussi. Sans argent, on ne peut rien faire. Ah, on ne peut rien faire. On est dans une société, mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme cela, euh, où finalement l'argent est vraiment au service euh, non seulement de l'avoir, bien entendu, mais au service de l'être. Sans argent, vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas justement euh, prendre en compte un certain nombre de désirs, puisqu'on sait que notre, sub notre subjectivité quand même se construit avec ce que l'on désire, avec cette dimension essentielle du désir. Donc effectivement, sans argent, euh, non seulement vous avez une place euh, difficile dans la société, mais vous, avez aussi, vous risquez d'avoir aussi une fragilité au niveau de l'identité et au niveau de l'image de vous-même. Parce que la société, et tout à l'heure on parlait du fait qu'on n'était pas libre, la société vraiment nous renvoie le message euh, tout autour de nous que sans argent ou avec peu de reste à vivre, on n'est pas grand-chose. Donc, ça touche nos identités. Ça touche cette question-là de qu'est-ce qu'on est dans une société si on a peu ou pas d'argent. Euh, et quand comme... on a peu d'argent, ben comment exister Comment quand exister quand il, quand il nous reste 300 euros par mois, qu comment je peux mettre à profit cet envie, argent voilà. J'ai envie de dire, ce qui est intéressant et ce qui est important à ce moment-là, c'est de ne pas mettre un la, la mouchoir sur, le, sur la poche de nos désirs. Euh, vraiment, de pouvoir entendre euh, ce qui nous ferait plaisir, et qui dit désir parle aussi de plaisir, et en même temps, bien évidemment, cela va nous entraîner à une forme de frustration. Mais j'ai envie de dire, euh, il vaut mieux à la fois être capable et pouvoir, et s'habituer à gérer le désir, et la frustration, plutôt que la frustration n'amène à éteindre nos désirs. C'est-à-dire qu'essayer de les maintenir vivants, essayer de les maintenir en œuvre, et voir de temps en temps, je, je rencontre des fois des gens qui effectivement, de temps en temps, et on l'entend aussi des fois dans les médias, euh, craquent et font un brin de folie. Et, et justement, à un moment donné, pouvoir s'offrir un, un brin de folie pour casser euh, la routine des frustrations, c'est-à-dire que... Euh, Essayer d'entendre la vitalité et la vivacité de nos désirs, les mettre en face de la réalité de nos possibilités économiques et à ce moment-là, même s'il y a une frustration, euh, entendre la frustration comme finalement une dynamique aussi de l'être. On se construit aussi par le fait de, de, de, de, de, de ne pas toujours avoir ce, que ce, ce à quoi on aspire. Donc toutes ces toutes ces données finalement qui sont un petit peu en tension, euh, nous constituent, continuent à nous constituer comme sujet, euh, plutôt que de se dire, bah, ça je ne peux pas, et je mets ça de côté, comme, comme finalement on s'exclut en mettant le seulement, on, dire que non seulement la société nous exclut mais on continue, on renforce cette exclusion en, dit, en disant, ça ce n'est pas pour moi. Alors, deux choses par rapport à l'argent et la frustration. De toutes les manières, quoi que, so que quoi que soit votre niveau de compte en banque, il génère à la fois du plaisir quand on en a suffisamment, mais il génère aussi toujours de la frustration. Et c'est un petit peu le piège de l'usage de l'argent. C'est un petit peu le piège finalement. L'argent suscite toujours, des. c'est quelque chose de très paradoxal, il suscite du désir, mais en tant que tel, on a envie d'avoir de l'argent, pas seulement pour ce qu'il procure, mais il suscite de toutes les manières toujours de la frustration, on n'en a jamais assez et c'est cet engrenage-là qui est véritablement un danger pour l'éthique et pour la morale parce que certaines personnes peuvent être dans une dynamique de toujours en vouloir plus quitte à ce que ce soit pour le prendre à d'autres. Je schématise un peu mais ça va dans ce sens-là.